Il est venu de sa campagne pour être vendeur. Ça, C'est un jeune homme qui habitait en campagne et qui travaillait là-bas. Il s'est dit, je veux m'essayer en ville. Il paraît que toutes les opportunités, c'est en ville que ça se passe et je vais pouvoir avoir ma chance. Donc, il se dirige vers une entreprise et il s'adresse au service relations humaines, ressources humaines. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Le patron le reçoit. Donc, Il était mal habillé, mal fagoté. Il ne présentait pas super bien et donc euh, le directeur lui pose la question, « Mais où est-ce que tu travaillais? »« Je travaillais en campagne. »« Et tu faisais quoi en campagne? » Il disait, « Ben, j'étais dans un magasin, je vendais des aspirateurs. » Il dit, « Bon, ben, en campagne, aspirateurs, à mon avis, s'ils en vendent un tous les 10 ans, euh, je pense qu'ils doivent être heureux. » Mais bon, il a l'air d'avoir une bonne tête. Je vais quand même miser sur lui. Je lui donne une journée, on verra bien. Donc il dit « Écoute, euh, tu vas démarrer aujourd'hui, je passerai te voir en fin de journée pour voir comment tu t'es débrouillé un petit peu. » Donc le vendeur euh, s'attelle à la tâche, il y met tout son cœur, etc. Il se dit « faut que je reste dans cette entreprise, je ne veux pas retourner en, à la campagne. » Donc vraiment très motivé, très passionné. En fin de journée, quand tout le monde est parti, effectivement, il le convoque à son bureau. Il dit « Alors, comment s'est passée ta première journée de vente ?» Alors le vendeur, un peu timide… Il regarde, en, il regarde en bas et puis il croise les mains, il fait « bon ben, je suis désolée, j'ai fait une vente ». Et là, le directeur, euh, il est un peu choqué, il fait « quoi Tu fait qu'une seule vente ?»« Ah non, c'est pas possible, je sais pas pour vous, mais à la campagne, c'est peut-être un quota exceptionnel, chez nous aussi, ça ne marche pas comme ça. Hein? » Toute l'équipe fait entre 20 et 30 ventes. Et franchement, si vous voulez rester avec nous, vous avez intérêt demain à augmenter euh, votre euh, nombre de ventes parce que sinon, ça, on ne va pas vous garder. Et puis, tout de suite, le directeur se ravise et il se dit « peut-être que j'ai été un peu dur avec lui, c'est sa première journée, il vient de la campagne, je vais peut-être lui laisser le temps de s'habituer. » Alors, il dit « bon, ben, parlez-moi un peu de votre vente ». Vous avez vendu pour combien Il lui fait ben j'ai vendu pour 135 000 euros. Il lui fait Quoi Vous avez vendu combien euh, 135 000 euros. Je lui dis dit, mais qu qu'est-ce qu que vous avez vendu pour 135 000 euros Il me dit, euh, ben, il y a un monsieur qui est venu, euh, donc il voulait des hameçons. Alors comme il n'avait pas de canne à pêche, donc je suis allée avec lui dans le département euh, canne à pêche, il a pris une canne à pêche. Et puis après, je lui dis, mais vous allez dans quel coin euh, et c'est un lac qui est magnifique. Je lui ai dit, mais comment vous allez pêcher Il m'a dit, sur le bord. Je lui ai dit, mais oui, le bord, je connais très bien ce lac, il n'est pas top. Donc, je lui ai vendu un bateau, un bimoteur. Donc, on est descendu dans le rayon bateau pour lui vendre un bimoteur. Et puis, ce bateau, il n'avait pas comment le tracter. Donc, je lui ai vendu euh, le, le tracteur pour pouvoir euh, tracter euh, le bateau euh, depuis sa voiture. Et puis, peut-être même euh, d'autres accessoires de voiture pour pouvoir passer un bon week-end. Il me dit, quoi mais c'est fantastique Donc, si j'ai bien compris, ce monsieur, il est venu pour acheter des hameçons et vous lui avez vendu l'hameçon, la canne à pêche, le bateau, le tracteur pour tout ça. Il fait non, non, non, en fait, il est venu pour acheter des serviettes hygiéniques. Alors, je lui ai dit, vous savez quoi Votre week-end, il est foutu. Alors, tant qu'à faire, allez à la pêche. Ça, je trouve ça fantastique. Voilà comment... Quand on veut quelque chose, on y arrive. Imaginez quelqu'un qui est venu pour acheter des serviettes hygiéniques. Comment à un moment vous le transcendez, vous le transformez en pêcheur. Je trouve ça fantastique. Et il y a une phrase magnifique qui représente très très bien. C'est Where there is a will, there is a way, always. Quand il y a un peut-être, il y a forcément un chemin. Il est où votre peut-être Vous êtes en entreprise, vous êtes directeur, vous êtes manager, vous êtes collaborateur. Est-ce que tous les jours, vous cherchez un peut-être Ou au contraire, vous démarrez votre journée avec « laisse tomber, c'est difficile, ça va être dur, c'est la crise en ce moment, il y a plus d'argent, tout le monde a peur ». Ou alors, c'est vous chercher un peut-être et vous transformer quelqu'un qui vient vous voir pour des serviettes hygiéniques en, <rire> en un sympathique pêcheur. C'était Naïd Rachet pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Hada huwa, il et